Bonjour, alors je vous fais une petite présentation de comment euh, j'utilise le logiciel OBS, euh, qui est un logiciel libre euh, pour euh, rajouter des fonctionnalités un peu à mes visios sur Teams. Euh, OBS c'est comme une table de mixage qui permet de recevoir plusieurs, euh, plusieurs signaux, ça peut être par exemple le, le signal de ce micro. Euh, ça peut être des vidéos, comme une vidéo de mon chat dans un coin, euh, le, un simple fond d'écran, un logo, euh, du texte. Euh, on peut avoir, une, par exemple, R Server qui va euh, transmettre le contenu de mon Mac dès que je l'aurai réveillé et que j'aurai fait ma recopie d'écran. Voilà, donc je vais avoir le contenu de, de mon iMac qui va apparaître via AirServer dans quelques instants. Voilà. On y est. Euh, donc là, je peux utiliser toutes les fonctionnalités de, de mon iPad directement euh, en tableau blanc, etc. Oui. Ensuite, euh, je peux avoir, bon ça c'est la même chose, mais je me réduis pour ne pas, pas être devant mon iPad. Je peux aussi tout simplement présenter euh, en plein écran euh, mon ordinateur. Alors là, euh, donc euh, voilà les différents, euh, que ce soit OneNote. Euh, là sur OBS, on a un effet de mise en abîme parce que... Euh, voilà, j'affiche mon écran qui lui-même euh, réaffiche mon écran, etc. Mais on peut voir sur celui-là en bas les différentes scènes que j'utilise. Donc ça c'est la scène full, sc full screen, c'est juste mon micro et mon, et mon écran d'ordinateur. Il euh, y avait la scène précédente, c'était l'iPad, plus le micro, plus l'ordinateur, plus un fond d'écran derrière, le chat dans un coin, etc. Euh, je, peux aussi ce qui un... je peux aussi utiliser ce qui est intéressant, euh, un appareil photo que j'ai mis au-dessus de ma table. Donc ça permet, voilà, si j'ai un, un petit exercice de géométrie, quelque chose, de travailler un petit peu avec les mains, faire une expérience de physique, j'en sais rien, euh, ou travailler à la règle au compas pour la géométrie. Euh, donc voilà, c'est commode d'avoir aussi ce point de vue-là sans avoir à bricoler, à mettre l'iPad en l'air, même si c'était la, la, la première solution possible, hein, d'utiliser la caméra de mon iPad et le, de le mettre au-dessus de ma tête. Euh, je peux aussi créer une salle d'attente. Alors là, vous n'allez pas avoir de son parce que c'est une scène sur laquelle le son est coupé, mais je vous la montre juste. Voilà, donc ça, c'est une, une scène que j'utilise, par exemple, euh, au début, quand les élèves sont en train de s'installer, que je, je finis de me préparer, ou pendant les parties asynchrones, avant qu'ils me rejoignent euh, dans la salle de mythe, par exemple. Euh, voilà, donc... Tout ça, euh, on peut l'utiliser, il suffit juste d'avoir les différentes entrées qui arrivent euh, sur euh, OBS. Donc ça peut être des entrées, euh, des images, des textes, etc. Ça peut être des choses externes comme euh, l'iPad via Airserver. Mais ça peut être aussi une caméra comme la caméra qui est fixée au-dessus de mon bureau. Et là, ça va se passer avec un petit... Il faut un appareil externe. Alors là, je vais vous montrer avec l'iPad... En utilisant la caméra de l'iPad, typiquement, euh, donc derrière mon Mac, j'ai ce boîtier CamLink euh, qui permet de transformer, de connecter un câble HDMI euh, depuis mon appareil photo qui est là-haut, euh, au-dessus de mon poste de travail. Euh, donc ça le connecte à l'ordinateur et c'est comme ça que je récupère mon signal pour l'envoyer à OBS. Donc voilà, c'est une, euh, bon, c'est quand même un petit peu plus de de complications au niveau du setup mais euh, une fois que c'est en place c'est quand même assez commode euh, de pouvoir facilement jongler euh, d'une scène à l'autre euh, voilà en fonction des en fonction des besoins si vous avez euh, si vous avez envie de vous lancer là dessus et que vous voulez euh, un peu d'aide euh, voilà je vous aiderai euh, volontiers